Nu de l'orbec de lièvre aux éditions Plomb. 327 pages. C'est un premier roman. Alors là, le territoire, c'est l'atelier ou euh, les écoles d'art. Euh, Mathilde est un modèle vivant de nu artistique. Elle pose dans des ateliers d'art, dans des écoles. Euh, son métier la comble complètement, même s'il euh, y a eu une rupture entre elle et sa mère. Euh, sa maman estimant que ce n'est pas vraiment un métier et que ce n'est pas digne de Mathilde. Jusqu'au jour où Mathilde tombe enceinte et la transformation de son corps la perturbe complètement. Elle va continuer à poser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que c'est un roman qui est auto-centré sur, euh, sur elle, sur Mathilde, et euh, on va voir tout au long euh, de, de ce roman euh, les différents regards qu'ont ses proches euh, par rapport à, à elle, à son corps et à sa transformation. C'est tout à fait, euh, c'est une écriture facile, hein. c'est vrai qu'il est un peu épais, il se lit très bien, il est très sensible, intelligent, ils sont de notre rapport à la nudité et à la maternité aussi à venir. On porte, un, on porte un regard totalement nouveau sur le corps, il n'y a aucune sensualité, sexualité, vulgarité. Euh, C'est vraiment euh, une, un, un sujet euh, qui est traité de façon assez rare, je trouve. Et puis on s'attache à Mathilde, on la comprend et on a envie de la couver un peu. Euh, voilà, très beau roman.